Voici deux échantillons mis en attente le premier, le deuxième sur euh, un arrêt mail maille, on appelle ça aussi un ramasse-maille euh, Mettre en attente euh, un tricot, un morceau de tricot comme euh, le nom l'indique c'est euh, bah, de le mettre quelque part euh, de façon à qu'il attende son tour pendant qu'on a besoin de faire autre chose euh, Donc on utilise un arrêt mail maille Et Il y a quelque chose que j'aime bien faire aussi quand je fais euh, ce genre de choses c'est de les mettre sur une aiguille circulaire déjà parce que c'est souple et puis parce que c'est plus facile à reprendre que de les mettre sur un bout de fil ce qu'on peut faire aussi donc pour transférer mes mailles de mon tricot à mon arrête maille voilà je vais les faire glisser tout simplement dessus comme ça, les transférer Donc, comme si, on les prenait à l'envers, on les tricotait à l'envers. Donc, ce que je fais en général, c'est que je m'aide de l'aiguille en passant en dessous, en attrapant par dessus. Je tourne autour, comme ça. Voilà. Et pour les reprendre, c'est aussi facile, on fait de la même façon. Voilà, elles sont en attente, elles sont arrêtées. Donc, pour reprendre, même méthode, mais dans l'autre sens, comme ceci, de la même façon, on les transfère tout simplement. Si je les prenais comme pour les tricotés à l'endroit, le brin qui est devant passerait derrière, on tordrait la maille, donc je ne fais que les transférer. Alors, on peut aussi les mettre sur un bout de fil. J'ai fait tout à l'heure ce que j'aime pas trop parce que pour les reprendre c'est pas facile. Donc comme d'habitude une aiguille à tapisserie ou à laine et pareil on passe comme ça comme pour les prendre à l'envers. Hop. Bon, L'avantage c'est que je peux les prendre deux par deux ça va plus vite. Comme ceci évidemment après on coupe là aussi ce sont des mailles en attente